Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Europa Universalist 4, toujours notre partie avec les Mamelouks. Euh... La guerre contre le Yémen avance bien. Le truc, c'est qu'ils sont allés à Mombasa, j'aimerais bien les sortir. Et on est en parallèle en guerre contre le Bengale et Delhi. J'allais dire le Bengale, le Bengale et Delhi parce que c'est les trois gros pays que je voyais. Mais en fait, euh, ces trois morceaux du Bengale, c'est des morceaux du même pays, même si je les ai coupés. Euh... La quoi a recommencé de ce côté là du monde Très légèrement en fait Beaucoup plus légèrement que ce que je pensais Et je pense qu'une fois que j'aurai terminé Une des deux guerres euh, Ce sera résolu Et si on attrape euh, des troupes de Delhi, euh, On a des gens qui se promènent Et En punia, je peux y aller aussi Herbras est tombé Ici j'ai des gens qui font rien on va assiégé eux. Pendant que j'ai pas besoin de mes diplomates, constituons un espionnage sur les deux grosses provinces de l'Afghanistan. Ou alors sur la Transoxiane, ce serait plus malin, je pense. Ça me prend un mois pour faire revenir mes diplomates, par contre. Annuler. Allez, plaçons une armée ici une armée là-bas. Fin du siège de Delhi. Allons sécuriser ce fort là Alors ouais Ça c'est pas l'action la plus maligne que vous avez entrepris dans la guerre hein. Ils osent même pas m'attaquer avec les 40 000 qu'ils ont Stabilité, je prends, merci, merci euh, Faut que je passe la science d'abord euh non ça on a dit non le Yémen est ce que vous seriez partant pour me céder ces provinces Non parce que j'occupe pas de fort de ce côté là à la limite on va demander que des trucs de ce côté là S'ils sont prêts à céder déjà sans que j'ai fait grand chose Ce sera bien J'ai encore pas mal de surexpansion. Fin du siège de Nagor. Fin du siège de Gird. Je ne sais là. J'allais dire, je ne sais pas où c'est et j'ai pas cliqué sur le truc, c'était pas malin. Mais c'est pas bien. J'ai peut-être limite plus de score sur le Bengal. Non, on est à 23, c'est pas beaucoup. Plus de score sur Delhi que sur le Bengal parce que je pensais victoire. L'armée yéménite est impressionnante. J'avais pas. Saisis l'ampleur de leur puissance la ligne d'Augsbourg va survenir alors je crois peut-être que je me trompe complètement si c'est ça c'est pour euh, lutter contre l'extension de la France Sauf qu'en pratique la France est calme depuis très longtemps et souvent quand l'événement arrive, il a personne. Enfin tout le monde rentre dans la CoA parce qu'ils ont l'option rentrer dans la CoA pour lutter contre la France. Et après bah, on se rend compte que en fait euh... la même la Bohème a pu rentrer. Et les pays disparaissent directement parce qu'ils sont à, à zéro d'expansion de... agressive et qu'ils peuvent pas rester pour zéro d'expansion agressive longtemps. alors le yémen on va pousser un peu plus dans la guerre euh, je peux pas passer très bien à son moment de ce côté là ah, je fais un long détour à cause de du... la taille du même look. Ils vont occuper des provinces chez moi. J'en suis bien conscient. Il n'y a déjà plus de canons ici. Fin du siège de Dohoti. des fourrures là -haut. je sais pas s'il y a autre chose que des fourrures euh, comme on voit comme ça non comme ça il y a plus d'une chance sur deux que ce soit des fourrures partout d'ailleurs il y a un peu de chance d'avoir de l'or ah là c'est fourniture navale ou sel Fourniture navale ou fourrure. Il y a moins d'animaux à fourrure dans les montagnes. Ça c'est tombé. failli oublier que j'étais en guerre contre Delhi en même temps. Voilà, là c'est complètement assiégé. Victoire, je les ai même pas vu passer. Fin du siège, on avance avec cette armée-là aussi. Combien j'ai sur le Bengal 58. Bientôt le temps de faire la paix. On a occupé toute cette poche. Attrapé, je pensais pas. Et on a gagné. Est-ce qu'on demande des provinces euh, très loin au Bengale pour pouvoir commencer à attaquer Nang euh, Lang ou des bonhommes comme ça ou directement eux? Langzang, Lang na ou Langzang? Je peux. Euh, Est-ce que j'ai des provinces légitimes revendiquées Oui. Est-ce qu'il y a des provinces de soie Oui. Pour un passage par là. Il n'y a pas 10 Je crois je prendrais bien ça. cest que c'est beaucoup trop. On va le faire changer des vies. Euh, et sur le Yémen, mes troupes sont toujours en mouvement. Je prendrais bien le, la côte sud pour le, le doigt Wessir. Ça. Après, j'aurai des revendications sur euh, euh, euh, euh, euh, euh, Moka. Autrement, on revendique sera Hardball. C'est ça? Et Artmal. A mon avis, c'est une autre île quelque part. Ou une province euh, commerciale. Euh, c'est vraiment la côte que sur laquelle j'aurais des revendications. Peut-être c'est donc Beltin en moins. Voilà. Et à la place, on pourrait donner euh, cette province-là. Bon, D'ailleurs, on n'aura pas vraiment besoin. Ou Chamar ou... Chamar elle est plus chère. Je pourrais demander tout ça. Ah on voit combien d'expérations à li liberté ça fait diminuer. Bon on verra en fonction de ce que j'arrive à faire avec mes armées. Vous restez presque à la frontière au cas où il tente de repasser des petits groupes. c'est tombé nickel j'ai plus les rebelles ils ont dû passer d'un côté ou de l'autre ce fort là s'en va je fais moins attention à ce qui se passe J'ai pas le, le message pour me dire euh, Vous avez fini le siège de la province Peut-être que je rectre Mais en même temps ça spam énormément D'avoir tous les messages okay. euh... En Shamkari C'est juste chaque Shamkari Et il y a un malus pour 5 ans D'efficacité commerciale tant pis, euh, on a un il se débrouille mal, et puis voilà. Ça ne vaut pas qu'on y investisse des points. En même temps, les surexpans la surexpansion diminue. Fin du siège de Pégou. Tous les deux 18, c'est nickel. J'ai déjà joué le dernier pays euh, animiste qui est là, dans cette région, parce qu'il y avait un succès con qui consistait à. Rendre toute la région du Bengale, je crois, animiste. Genre le retour en force des animistes. Et ça m'avait bien amusé. Mais je crois pas en avoir fait une vidéo. Enfin, une série plutôt. Une seule vidéo, ça aurait été curieux. C'est vraiment chouette, je trouve, ce truc-là. Parce qu'on a beau avoir de l'usure, comme on a la loi sur la réparation... Voyons, si jamais on est aussi supérieur aux yéménites en morale oui malgré le nombre on les a battus est-ce qu'on reprend tout ou est-ce qu'on la joue flemar et on se dit qu'on va faire les sièges bon, on va jouer flemar hein. alors goa ou coller plus tard prenons goa c'est un nœud commercial et elle vaut moins euh... J'ai une tech à prendre, surtout en diplomatique. Je sais pas pourquoi ça me coûte beaucoup. Accroissement avec le temps, corruption qui est toujours pas très diminuée. Allons-y à cette, ce rythme-là. Euh... Langzang, dans la coalition contre Bengal. Ah, carrément dans la quoi Ah, bah il va peut-être se faire attaquer le Bengal. Le nombre de gens qu'il y a dans la quoi. Ils vont lâcher des terres. Un truc comme ça. Ça va l'affaiblir. Donc euh, ne nous en prenons pas au Langzang tout de suite. Euh... Je crois pas que je puisse faire des revendications super loin parce que c'est des régions commerciales. D'ailleurs, c'est pas des régions commerciales, je crois. C'est juste les régions coloniales. Caribas. Euh, et Caribes. Ah, c'est un petit pays qui a beaucoup beaucoup mangé de provinces. On voit pas tout, mais on voit que la Nouvelle-Castille a un grand pseudo, France arctique, Pérou français. France a plus joué colonie que dans probablement toutes les parties que j'ai vues. Et ça se ressent sur sa surexpansion en Europe. Elle ne touche pas à ses voisins. Après, je pense qu'elle a que des voisins dans l'Empire protégé par le Palatinat. C'est pas beaucoup, mais... Ah, sauf s'il est allé à Pologne. Non. D'ailleurs, la France attaque hors de l'Empire face à la Lorraine. Euh, ça doit être passé. Ils ont perdu certains claims. Pas tous. Pas la même date. Ah oui, euh, ceux qui sont dans l'Autriche, ils partiront pas de sitôt. Euh, parce que euh, j'ai été en guerre avec l'Autriche euh, récemment, contrairement à la Pologne. Pour garder une, un, un, une revendication territoriale, il faut faire des guerres systématiques avec le pays jusqu'au moment où complètement, ça a complètement disparu. Bon, je me comprends. Fin du siège d'Ava. La chose est réglée du côté du Bengale. On peut demander ce qu'on veut. Et peut-être même plus. 89. Je regarde pas trop qui viendrait. Via Nagra à nouveau. Oh, j'ai redépassé trop tôt. Avril, Mai, Juin. Ah, mais je crois qu'il y a des provinces qui avançaient pas parce que j'étais en guerre contre le Bengale. J'avais pas fait attention à ça Si jamais on a des provinces non légitimes dans... Et qu'on est en guerre contre le pays Qui les considère comme légitimes Ça avance pas euh, Cette question s'est réglée D'ailleurs j'ai beaucoup étalé mes troupes Mais pas trop pour prendre les territoires d'élite Donc il y a quand même des trucs à prendre Qui va se faire attaquer par Sakoa. Euh... Yémen. On a 50 de score de guerre sur le Yémen. Y a pas moyen de sortir... Euh, Mombasa. Ça, ça leur paraît beaucoup trop. Et... Ils veulent pas céder beaucoup, en fait. Oh, on croise du monde, là. C'est juste cette petite armée. C'est pas très important par contre il y a des armées yéménites qui sont reformées hmm, des agréments mineurs encore ah, beaucoup voilà il n'y aura plus de désagréments mineurs il reste une armée yéménite qui s'enfuit par là bas allons la chercher avec la meilleure armée et l'autre va faire ce siège-là pour faire passer nos. ce contrôle de province pour faire passer nos troupes. Gêne, c'est quoi la guerre Lituanie, Pologne On a Déjà coupé, étalons-nous. Ça s'avance très lentement. Peut-être un bon fort, hein. Non, c'est un fort de niveau 2. J'ai 77 sur Belely. Il y a un autre petit pays dont j'ai pas la capitale. En effet. En voyant ces troupes-là. Soulèvement. Pas encore lancé la colonie suivante. Ah, les bourriettes font des colonies. Est-ce qu'ils ont pris une idée Non, alors c'est dans leur euh, truc de base. Je ne sais pas lesquelles sont sont-elles. Euh, on peut se permettre de perdre la légitimité, on la regagne toute seule. Rapidement. Palatina est en guerre contre la France. Je pensais pas que ce serait les bourriettes que j'aurais. Euh, à rivaliser en termes de vitesse vers l'océan. Ok, on a fini la guerre avec Delhi, grosso modo. Le truc c'est que j'ai pas du tout légitimé ce que je voulais. Euh... J'aimerais prendre un truc genre 100% de... sur expansion sur des lits mais je pense pas que ça va le faire refuser ah par contre la guerre s'est déclarée contre le bengal je pense pas que ce soit lui qui attaque je pense que c'est lui qui a subit l'aile et à miao ah oui défenseur passe à dang dans la guerre punitive de dangui contre bengal Donc, en fait ils ont bien fait de s'y mettre dang finalement ils ont trouvé plein de copains pour attaquer le bengal ça risque d'être chaud, on verra. Chaud pour eux, même s'ils sont nombreux. Euh... J'hésite à faire la paix avec Delhi Daily... après que ça soit passé par exemple je crois que j'avais à peu près 40% voyons ce qu'on peut prendre donc moi j'aurais besoin de ces deux provinces là et après ah, je préfère prendre un truc comme ça alors peut-être qu'il y a des grosses provinces qu'on peut voyons la taille des provinces 17, 19 prenons le cachemire plutôt ça me fait un passage là on a plein de provinces peu développées en plus, des grosses provinces, ça fera un gros nom sur la carte. On peut prendre ça. Ça me coûte moins de sur-expansion en plus. Euh, on prend toutes les provinces productrices. De soi, j'avais déjà ces trois-là, là il m'en restait deux. De soi, ça c'est bien. Donc, il me reste celle de Vigiana Gra, et après. Celle-là, elle est à Mongsang Et il est allié à Langzang. Donc, tous les coups. Je fais d'une pierre deux coups. Une guerre contre Longzang Pour prendre pas cette province-là, elle est vraiment super riche. Oula, là, celle-là, c'est pire. Euh, on peut les relier comme ça. Et après, peut-être que je prends ce côté-là de la côte. Ou alors je pense ces trois provinces et pour les relier je pense à celle-là et celle-là c'est moins gros, on verra quand je ferai la guerre et une fois que ce sera fait, il me restera plus qu'à vraiment pousser côté chinois jusqu'au Japon comme ça, ça me permettra de faire des revendications sur Min si je pense à cette province-là et revendications sur Min ça veut dire ces provinces-là puis revendications sur Liang et puis les provinces qu'il faut, et entre temps, on une question sur Miao pour cette province-là. Bon, on va finir par s'en sortir, il y en a une plus haut, ouais, il y en a une plus haut. Plus dans les terres de Miao. Et on devrait être bon, avec beaucoup de marge sur le chrono, et après il me restera à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de provinces, Je me dis qu'on va faire la paix comme ça avec eux. Et s'occuper des mammouths ensuite. C'est des bédouins. On tolère les bédouins J'en ai là. Oui c'est même... C'est euh, ça que c'est la propre nation. Euh, maintenant qu'il y a à nouveau le jeu de de, de, de Venise, il tire 6%. C'est pas beaucoup quand même, mais 6% des 79% qui partent vers euh, truc là-bas, c'est quand même un beau pourcentage. Il y a 1.9 et ça part vers Alexandrie. Ouais, c'est pas si grave. Parce qu'après, Alexandrie, je re retire encore 50%. D'ailleurs, je me demande si jamais Venise et tout, ils ne tirent pas sur ce nœud-là. Hospitalier, Hongrie, Ottoman, France, Espagne. Non, pas Venise. Venise, elle doit tirer là. Mamelouk accroît la valeur sortante. Non, Venise ne fait rien du tout. Ils ont une province sur Alep, mais n'embête pas. Par contre, là, peut-être qu'ils m'embête. Qui tire, là Croatie, Hongrie, Palatina, Venise, Ingolstadt. Bon, ça reste un poupouillet perdu. Il y a des gens qui collectent ici Je sais pas trop. Logiquement, je suis le seul à avoir des terres, donc ça m'étonnerait qu'ils collectent. Ah, sauf les hospitaliers Faudrait que je les mange un jour ou l'autre. On a peu d'expansion agressive sur eux. Ils sont alliés à la France. Ah oh là là. Euh, niveau sur expansion, faut que j'attende avant de faire la paix avec Delhi. C'est un peu embêtant, mais c'est comme ça. On avait perdu, ça a pas duré longtemps. J'ai toujours peur d'oublier de prendre une province euh, importante. C'est pas trop sur le point d'arriver en Rutog euh, qui... avec qui êtes-vous en guerre? Toujours la Moscovie. Ouh là, là, là, là. qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait la paix, ils ont relancé une guerre? Non sont toujours au même stade de ça n'avance pas garantie des indépendances lui <rire> comme s'il avait le pouvoir de se le permettre je, je paralyse vraiment beaucoup les pays en les isolant et en empêchant l'accès militaire ils sont en guerre depuis une éternité la Scandinavie continue Ferrari a déclaré la guerre à Venise super temps, j'ai beaucoup moins d'expansion agressive sur eux est-ce qu'il y a d'autres gens à faire partir Non, c'est que des vassaux. Il n'y a pas de guerre avec le bengal. Ah, ils perdent le bengal. Je veux savoir ce que ça donnait. Eh bien, ils perdent. Voici ma réponse. Je fais pas gaffe. Et je perds des batailles bêtement. L'Hongrie s'en occupe. Voilà, ils sont complètement assiégés. Ils ont des rebelles maintenant. Rebelles ça veut dire potentiellement nouveau pays avec qui je n'ai pas d'expansion agressive, mais euh, c'est pas trop le cas pour l'instant. revendications à faire sur le Bengale je pense qu'on va demander des provinces pas trop hautes sur la frontière si j'en vois ouais celle là plus ça raccourcira le trajet de métro celle là je pourrais demander celle là aussi celle là c'est des séparatistes quoi ça cautit et là, Koujarat. Zazo s'est retiré de la coalition contre moi. Comment ça ce qui se fait qu'il y était, quoi Tougourte. J'ai des revendications permanentes sur eux. Sur toute la côte. Hé hey, hé hey, hé. Hey. Tougourte, vous allez être attaqué. Sachez-le. Allez, ce serait temps que ça se finisse. J'aimerais faire quelques mois de paix. Allez, à Kaffa. Est-ce qu'on attaquerait pas Kaffa Non, Mamelouk, c'est meilleur. Mieux. Ce sont les Tlemcen et à Brunei. Des séparatistes chez moi. Quelle blague. Je suis un ange et voici les séparatistes chez Sorani et Afghan. Afghan. On va donner l'autonomie. Ah, je peux Alors que j'étais à 90, je pensais pas. Je crois qu'il m'avait dit que c'était bloqué et tout ça, tout ça. Euh, Sorani. Quelle province ça concerne Mardin. Mardi Et ah tu une province juste à côté. Celle-là. Ça, c'est des provinces qui sont légitimes. Kurdistan, état que j'ai créé il y a longtemps. C'est des Kurdes. Nouveau dirigeant en Autriche. Votes sont très partagés pour l'empereur. Terminer ces légitimisations là. node d'Alexandrie. J'ai des petits bonus par là, je sais pas ce que c'est. Grenier de la Méditerranée. Intégration. Facilité, c'est partout, je pense. Et république ou cité marchande ou compagnie commerciale. Ah, le fait d'avoir une compagnie commerciale dans un nœud, même si c'est moi le pays. Les compagnies commerciales établies dans cette région accroissent de plus 48 la valeur la production des provinces, ne relevant pas d'une compagnie commerciale du fait de compagnie commerciale ottomane, multipliée par manufacture, 120 x 125 Ben, il doit me remercier. J'imagine que c'est pareil dans les nœuds indiens. 3%, 28%, 45%. Ils se mettent bien, les différents pays. 2%, 29%. Donc c'est intéressant d'avoir des... des Européens avec des compagnies commerciales dans le même nœud que celui où vous êtes. Si vous êtes un petit pays indien ou un moyen pays d'ailleurs. Pas de discrimination sur la taille. Birmanie, j'ai des provinces chez eux maintenant. Euh, Renforçons euh, les élites locales. Celle-là dont j'ai le plus besoin, le truc c'est que faire la paix. Ça va encore me coûter des points. Qu'une centaine, mais... Une centaine de plus, une centaine de moins, ça fait quand même beaucoup. Euh, je voulais m'occuper du même lot. Colonie autosuffisante, c'est une colonie qui produit la teinture Non, pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai le truc teinture en même temps. Soit dû à mon contrôle sur les provinces de Delhi. On va avancer. Peut-être que je devrais laisser les bourriades faire plus de. De provinces colonisées, ou peut-être pas. J'arrive dans le nœud du, G... du... du Géline qui okay. est hors de ma portée commerciale Et la Corée, je me disais Mais comment ça se fait que la France ait 50% Non, c'est la Corée Ah, tout paraît normal alors Ils sont en guerre face à la Lorraine La Pologne C'est toujours la même guerre pour la Lorraine hein. J'ai refusé l'accès de chez moi Mais ils peuvent passer où ils veulent D'autre part que chez moi Allez, dis-moi un D'autres séparatistes ont passé la frontière. Mon prince va s'en occuper. pas leur donner l'accès donc ça va libérer un nouvel état qui m'en voudra moins je pourrais les attaquer peut-être sont garantis le problème c'est qu'ils sont toujours garantis ou alliés avec des gros pays les soi-disant les, les pays qui sont censés être les petits pays vous gagnez votre quoi ouais 35% vous allez pouvoir demander des trucs euh c'est fini la dernière... Oh, yeah. Hop. 101, hein, maintenant, ça fait. Mince. Je sais pas ce qui s'est passé. Je peux demander ça. Ils ont peut-être... Euh, fait... Je sais pas trop quoi. Tout légitimé. J'ai dépensé ma... dépassé ma limite de surexpansion. On s'en fiche. J'ai une nouvelle province en plein de... Gujarat, peut-être pas. Si j'ai pris cette province-là, je crois. Euh... Voilà. Ah, c'était chez Delhi, ouais, donc... Euh, je n'avais pas nécessité à prendre la province. Est-ce qu'on s'attaquerait pas au Gujarat faut des Il faut des... des revendications, mais... À cette, à cette exception en faite ça m'a l'air d'être un bon plan vous trois ramenez-vous de ce côté là transoxiane ça fait très longtemps que je ne les ai pas attaqués moscovy je peux pas encore les achever il me manque encore 6 ans transoxiane j'ai pas vraiment de revendication il me faudrait vraiment la tech je crois que c'est la tech 28 qui donne le nouveau casus belli je crois pas que ce soit visible facilement ça c'est les bâtiments et les autres trucs c'est des bonus euh, temporaires Euh, Qu'est-ce que ça donne au niveau Ça, ça diminue parce que j'ai des conseillers et les doctrines. D'accord. Récolte abondante. On n'a plus de casus belli sur Delhi. Belli on fera une dernière sur le Bengal et on ira s'attaquer au suivant. D'accord. D'ailleurs, Langzang, j'ai fini. Euh, faudra que je m'attaque à eux. C'est pas urgent. Hein. Peut-être qu'en 1700, je peux commencer à envahir les provinces de soi de, de l'autre moitié, si on fait une frontière ici. L'autre moitié de... des Indes. Chac m'aime bien, mais on n'est pas super haut. Tolérance fera notre richesse, et eh oui. Nouveau commandant. Mel s'est retiré de la quoi Ils comprennent enfin. Ah oui, euh, bah... Euh, payons. Et améliorons on leur sort. Euh, lui, il est juste allé à Tlemcen. Tout court, ça me plairait de la voir. Dans la mesure où j'attaque euh, les, les mamelouks, c'est un petit détail de plus que d'avoir euh, Clemsen. On va prendre toutes ces, ces armées-là, on va les envoyer ici, les 16 000 hommes. Vous allez avancer le grand plus, et vous, pareil. Donc on attaque les mamelouks avec Clemsen et Tougour tout seul. Quand il aura quitté la Koa. Sinon, euh, Marrakech et Karem Bono, Enfin, euh, ça, ça fait pas très peur. Indépendance de Yéménite. Chez le Dawasir. Euh, hop, une armée sur place. Une autre armée dans le coin. Ou alors envoyer renforcer celle-là. C'est 26 000 hommes dans le même coin. Euh, sauf si je m'occupe de Koutirat Dans ce cas-là, j'aurais besoin de garder quelques armées. Bon, il en reste encore. Hein. Peut-être pas beaucoup. Bangal s'en sort bien dans sa guerre défensive face à tant de monde. début il a mal commencé, ensuite il s'en est mieux sorti. Donc ça c'est sur Gujarat. yep. Euh, Kafa, constitué, un oh, des PNR, tu ne passes pas chez moi, quel que soit tes adversaires, ah la France a pris une province. Juste une pour euh, une paix, pas beaucoup, mais ils ont probablement pas sorti de la Pologne euh, de la guerre, donc euh, ça explique. Luxembourg a accepté... Ah, ils ont quand même mangé le Luxembourg. Et Nahor, je sais pas si il a à eux avant. Ah, en fait, ils ont fait la guerre contre la Lorraine, mais ils se sont pris trois provinces. Transoxiane, toujours euh, contre la Moscovie. Ah, la Scandinavie a eu la paix. Le jeu a fini par dire... Euh, Ok, on leur donne le score qu'il faut. Ah, je peux placer des provinces commerciales dans la province de Jilin sans avoir la euh, possibilité d'y placer un marchand. Je ne savais pas. Maintenant, je sais. Euh, sur mes marchands, est-ce qu'il y a des endroits particuliers où devrais je devrais pousser Chartres dans le nœud de Bengale, Birmanie, Cormanduel. Un de septentrionale, après ça commence à faire moins je pense Lui il est à 75 Il est classe dans l'ordre, non il est classe dans à donner un marchand où il n'y a pas donné Donc ça se trouve il y en a des plus hautes Ouais 48% 1 de septentrionale Dohab Bah faudrait que je prenne Celle là par exemple Ou celle là Ou celle là elle est encore Chez Delhi Payons-les. Mon super roi est aussi super bon en points. Alors, gouvernement nous On a plein de puissance. Reprenons les conversions. Viosco, Split. Petite province comme ça. C'est pas des cultures acceptées. Mais c'est tout. Euh, tech militaire, on l'a, mais. J'ai pas ce qu'il faut. J'ai trop d'années d'avance. C'est pas la bonne époque pour euh, l'apprendre. C'est fou comme euh, la culture albanaise, elle est entourée de cultures acceptées et donc euh, de la mauvaise religion. Et à 13, parce que c'est sympathie pour les rebelles. Oh, donc on va les calmer tout de suite, les Albanais. Sinon, on va finir par avoir une révolte. Euh... Alors, je continue dans mon idée de penser qu'il vaut mieux que je développe les provinces autour de la mer Égée ou de la mer de Marma. C'est les Grecs qui sont pas complètement... Fini leur autonomie, mais je peux les développer pour pas cher en militaire, et puis après, on leur fera quelques bâtiments d'armée et le tour sera joué. Alors, euh, j'ai déjà un missionnaire sur place, ok. Je monte mes forts. Oups. Cela il coupe bien le passage. Euh... De ce côté-là aussi c'est pas mal. Ah j'ai plus de sous. Il y a beaucoup de monde qui passe en même temps. Fraise en guerre contre Venise. Toute seule Venise Pas bon pour elle. Il reste que tout dans la quoi. On va les attaquer pour euh, Sirte Et attendre un peu. Et attaquer finalement les Mamelouks. J'ai une flotte de 40 navires. Ouais ils sont toujours Ruten. Je... Ça n'a pas tellement changé il n'y aurait plus Temsen, il y aurait Brunei euh, et attaquant pour euh, Ak... Akba. Hop, directement sur le grand fort. On cible la capitale. J'y croyais pas, je viens de me faire démonter mon flotte. Donc vous, vous allez gagner un port ami en cas de guerre. En faudrait que je, que je macro, ge, micro gère ce genre de cas, mais peut-être que mes navires sont plus du tout à jour. Bon, bah, ça m'apprendra à surestimer ma force navale. le groupe anti-rebelle. Ava ah, demande l'accès militaire. On va leur céder parce que je veux qu'ils gagnent. Et que je pense qu'ils gagneront mieux. Oups, toi tu vas trop vite. De toute façon, j'ai perdu mon soldat, ça changera pas grand-chose. Ah, j'ai envie de prendre la technologie en même temps, je vais bientôt avoir besoin de points. un peu ce qu'elle veut Alors, même en look, ils vont soyez restons là euh, je ris de leurs prétentions c'est bien vrai bon, c'est pas grave faites comme vous l'entendez vous C'est qui est défenseur de la foi protestante, je crois. J'ai, Je lis très vite souvent. Je vous avoue, oups. Tapez dans mon micro. Demandons cette province-là. C'est une blague J'ai fait attention, mais j'ai loupé cette province-là. Oh là Je crois que c'est parce qu'elle était dans un pays, puis dans un autre, que je l'avais pas pris. donc c'est important que j'attaque le Coutarate pas en même temps que le même mais peut-être juste après. Tant qu'ils n'ont pas d'alliés. Alors voilà, 30 000 hommes. peuvent partir. Tiens, ils reculent, On perd des sauts et on n'en a pas de temps que ça. Donc louton contre la corruption doucement. Accéder, à leur donner l'accès ça a probablement aidé le Bengale aussi dans sa guerre il était bien coincé et maintenant il y est plus trop hop plus de turcs les brouillettes prennent la province du sud je pense que leur couper le, le chemin comme ça Les mamelouks sont complètement siégés. C'est embêtant comme Brunei compte beaucoup. Plus les mamelouks sont petits, plus Brunei est gros par rapport aux mamelouks. C'est comme ça et je ne peux rien y changer. Ah, une vraie... Look possibilité de si j'ai le fort c'est dommage que je n'ai pas gagné en aval peut-être qu'on peut faire des bateaux bon, pas tout de suite tiens tiens il s'enfuit alors si c'est l'idée qui vient de vous venir non vous ne passez pas Sort de la foi catholique. Berck est gros. Mecklenburg est très gros et fait une sacrée frontière à l'empire face à la Scandinavie, qui a pas tellement progressé sur l'empire et qui, à mon avis, ne progresse nulle part depuis que j'aurais coupé le chemin à la Moscovie, ils sont allés à la Pologne, donc par conséquent neutre avec, enfin, pas possible d'attaquer la Lituanie. Il reste que Mecklenburg et, et.. ou alors l'Autriche. Peuvent aussi tenter de prendre des provinces genre la Poméranie. L'Autriche, c'est peut-être le plus facile à attaquer, si j'étais eux. Parce que Stettin... Euh... Ah non, Stettine, il est encore plus facile, et juste Siley. Eux ils sont alliés à la Bohème, ça fait un gros paquet. Et eux, bah, ils sont gros. ils sont alliés à l'Autriche de toute façon Ah oui, de toute façon. Ils entraînent l'Autriche avec eux s'ils attaquent bon, Grâce légitime. Ah c'est presque tout fini, il faudrait que je passe la paix avec les mamelouks. Alors je voudrais. Toutes ces provinces-là. Ça fait 100 scores de guerre. Oh oh oh. On n'est pas prêt de l'avoir. Finalement, j'aurais dû mettre Clemson dans la guerre contre les Mamelouks. D'ailleurs, s'accepter ah. Maintenant qu'ils sont tout petits, euh, ils ont même perdu leur capitale. Pour Soleil. On peut toujours rêver. <rire> Donc, il serait temps de faire la paix avec l'un ou avec l'autre. Brunet, ils veulent pas sortir, ça m'embête beaucoup. Peut-être que je peux tenter une escapade avec ma flotte. Pas très forte, mais quand même une euh, certaine puissance. Allez, c'est parti. Ils ont pas beaucoup de bateaux. Euh, et pendant ce temps-là, on avance sur Tobour, Tlemcen. On a deux armées. C'est un peu trop, surtout qu'il y en a une qui n'a pas de euh, canon. Ils ont laissé cette province au même moment, quelle drôle d'idée. 20, 22 000. Ça devrait pas trop m'embêter. Clemsen pour l'instant va juste les faire sortir. J'attendrai d'avoir des revendications sur euh, d'autres provinces à eux. Euh, mes bateaux ils doivent être arrivés. Non, pas encore. Faut que je, je laisse mes mettre 5. Pour débarquer. Oh oh. Bataille, ils ont beaucoup plus de bateaux. C'est mauvais. Euh, Siak. demander le moignage Plus ils s'attaquent. What On s'évite Qu'est-ce qui se passe Oh Je sais même pas comment c'est possible ça. Oh, je me suis fait tuer un gros stack. Nos héritiers sont bons. Ils vont où en Ganamès, c'est bien ça. Attendant qu'ils ne puissent plus par marche arrière et attrapons-les. Euh, Qu'est-ce que ça donne au niveau débarquer Comment Oh, je peux plus débarquer. Je suis en train de faire couler des bateaux. Repli. Première tentative, échec. Deuxième tentative, je pourrais débarquer là-bas. sera un débarquement beaucoup plus rapide et tantôt et si on se rate on débarque à palopo ou à je sais pas quoi ah ah ça tend de nous attraper ça nous attrape là 6 février de toute façon je, je passe sous. Oh, c'est passé il <rire> faut que je demande l'accès la militaire C'est ballot. Trop trop ballot. Peut-être que maintenant que j'ai l'accès militaire, si je fais un mouvement. Yeah! Oh, oh. Ma petite ruse a marché. Je croyais que c'était à Duran. C'est Tlemcen qui a ce drapeau-là. Ouais, Tlemcen. Euh... Si vous voulez vous rendre, c'est le bon moment. Je les ai loupé. Ou c'est une autre armée que j'avais pas vue. Quoi qu'il en soit, Tlemcen me céderait des territoires hein. Si je lui demandais. Est-ce qu'on demande deux territoires et on se dit qu'on prend Tunis et. Non, j'aurai bientôt la possibilité de, de les attaquer rien que pour eux. Alors oublie Ferrari, oublie les Mamelouks, oublie Togourt et oublie Marrakech si j'ai les points. Finalement c'est avec Togourt qu'on va faire la paix en premier, je pense. Il manque du score de guerre parce qu'on n'a pas pour cette, cette province-là. Mais... Si je me métal partout, ça va sûrement les motiver. de ce côté-là, Brunei va probablement devoir se rendre. On verra. J'ai beaucoup de points cette fois-ci, beaucoup plus que ce qu'il me faut. Prenons la tech. La... Oui, la tech. La science s'appelle. Voilà, bon, toi t'as compris. Donne-moi ces territoires-là. Je tout ça. Vous savez que 45% si ça se trouve je peux demander un truc sur les mêmes looks euh, qui soit compatible. Je demanderai 62% idéalement sur les mêmes looks. Donc il euh, faut que je demande. Ça c'est bien par exemple. Allons-y. Bah, je pense que pas, pas légitimables. je pense que c'est celle-là. Tunis euh, va devenir un nouveau nœud commercial pour moi. De toute façon, j'ai pas mal de temps avant de finir avec les mêmes looks. la son caritaine. Payons pour le bonheur du peuple. La corruption a complètement disparu. Togourd voudrait passer. Refuser. Hein Je crois que vous auriez une exception. J'ai coupé votre territoire en deux. Et alors hein J'ai pas pris ce qu'il fallait pour prendre l'Algérie par contre. Et Oman a une... A des bonhommes bien embêtants. Euh, J'ai pas pris ce qu'il fallait Pour réclamer La conquête De la Libye Je pense que ça s'appelle comme ça C'est la Tripolitaine Il manque juste cette petite province Comme je la siégeais pas je sais pas si j'aurais pu la prendre Ça se trouve j'aurais pu Mais de toute façon Si j'aurais pu peut-être donner... prendre des provinces désert désertiques en moins Bon ça fait qu'il faut que je passe moi même mes claims Si je veux les avoir euh, Et que je n'ai pas de revendications sur Malte et la contrée d'Alger. Alger, c'est Alger, c'est en Algérie, donc par là. Ah, c'est là? Waouh! C'est loin. Mais c'est bien ça qu'il faudrait. Ah, donc de toute façon, j'aurais pas de revendications sur ce territoire-là si je ne les fais pas moi-même. Euh, sur expansion l'Europe est très basse c'est ce que je voulais vérifier juste pour m'avoir embêté voilà et après vous vous rendez quelle surprise donnez moi votre or ou alors on a oublié notre relation avec les Mamelouks. Et donnez-moi l'or que vous voulez bien me donner. Oh là là le nombre de jours qu'il faut. Euh, je prendrais bien les provinces à 10 et en dessous. CAFA Réclamons celle-là. Qui avez-vous un allié Kafa Darkfour, c'est tout. Eh bien, vous êtes une cible. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit. Mais avec euh, ce genre de d'allié, on va pas bien loin. Euh, Mamelouk faire la paix, je peux pas. Il faut que j'attende le retour du diplomate super long. Ça aurait été rentable d'avoir des diplomates. Généralement, je trouve que c'est inutile. Mais là, avoir des diplomates en plus m'aurait beaucoup servi. Euh... Ouais, <rire> j'ai fait un double épisode. Je fais pas du tout attention à l'heure. C'est un truc de fou. Euh... J'espère que cette vidéo nous aura... ne vous aura pas paru trop longue et qu'elle vous aura quand même plu. Et on se trouve bientôt pour un prochain épisode.